Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais détailler l'exemple accéléromètre. L'objectif de l'application est simplissime. On va tout simplement jouer avec ces capteurs qui sont dans votre terminal et on va se contenter d'afficher les valeurs reçues. Et puis euh, en bonus, j'ai récupéré, je vous donne l'URL ici, un petit exemple d'utilisation amusant euh, qui permet en fait de positionner un, un objet en fonction de l'orientation du terminal. Regardons le comportement de mon exemple sur un petit terminal. Donc voilà l'application, donc vous voyez que je peux sélectionner les données que j'affiche, et puis je peux également sélectionner la fréquence d'affichage. Démarrons déjà l'accéléromètre. Et vous voyez ici, donc je suis en train de jouer avec l'accéléromètre. Vous voyez d'ailleurs que euh, la planète, enfin la Terre, le planisphère, eh s'oriente en fonction de mon terminal. Regardons maintenant le gyroscope. Alors regardez, vous voyez ce que ça donne euh, on voit bien l'orientation euh, en fonction. Alors peut être qu'on va augmenter la vitesse de rafraîchissement. C'est mieux d'accord. Et vous voyez que là effectivement il est assez sensible. Et vous voyez que euh, ben, en fonction de l'orientation euh, que j'ai euh, de mon terminal, eh bien il se passe évidemment un certain nombre de choses. Et vous voyez que la rotation est gérée et la planète disparaît. Voilà et puis même topo pour le magnétomètre. Voilà j'affiche les informations et bien évidemment si j'arrête, eh bien les choses sont repositionnées comme avant. Regardons juste par curiosité ce que ça donne sur un grand terminal. Bah, c'est un peu la même chose. Vous voyez si je démarre, euh, eh bien j'ai les informations. Là évidemment j'ai euh, un rafraîchissement toutes les secondes donc ce n'est pas terrible. Euh, 100 Hz c'est assez sympathique. Vous voyez euh, euh, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Vous voyez que là aussi bah, en fait euh, ça s'affole. Euh, au niveau euh, de la rotation voilà là je vous affiche le contenu du gyroscope là je vous affiche et euh, eh bien euh, les euh, informations du magnétomètre et puis voici ce que ça donne euh, là par contre lorsque le grand terminal est à l'horizontale eh bien je peux continuer à afficher la terre puisque j'ai la place voilà c'est tout voilà. voici ce que vous devez avoir lorsque vous utilisez le simulateur puisque bien évidemment sur le simulateur ces capteurs ne sont pas disponibles et ça vous montre que ben, si vous développez ce type d'application le simulateur est eh bien à ses limites pour tout ce qui est affichage, vous pourrez le faire. Là, vous ne pouvez pas. Alors, c'est drôle parce que, en particulier dans les portables, vous avez euh, certains de ces capteurs, en particulier ça permet de protéger les disques qui ressemblent de composants en cas de problème. Mais bon, euh, on vous voit mal secouer euh, votre portable pour récupérer cette information. Donc là, l'usage d'un euh, téléphone portable ou d'une tablette prend tout son sens. Dans ce type d'application, on ne touche pas au app Delegate. donc on n'est pas dans ces configurations que je vous ai présentées dans l'ensemble de séquences où on avait besoin de le faire. On démarre au niveau du view controller, et là, je n'ai pas tout mis dans le view controller. J'ai tout mis dans ma vue, et donc le view controller se contente de gérer ce qui se passe au niveau de la vue. Regardons donc ma vue. Ici, vous voyez, j'importe Core Motion. Je vous rappelle qu'il faut que vous fassiez l'équivalent en objectif C, c'est coreMotion slash coreMotion.h pour pouvoir accéder eh bien, euh, aux différents types concernés. Et puis ici, j'ai un certain nombre de variables qui sont créées euh, par rapport à l'application. On voit le de contrôle ici. Il y en a un deuxième de contrôle, mais on n'a pas encore d'idée de ce qu'on va mettre dedans, parce que ça va dépendre des fonctions qui seront assurées par le terminal. On commence euh, la fonction d'initialisation. Ça c'est assez classique, je ne vais pas trop revenir dessus, vous savez absolument le faire. Ce qui est juste intéressant ici, c'est que vous voyez, j'associe à mon premier segment de contrôle eh la méthode changer fréquence et je vais le récupérer ici dans ma vue. Ensuite eh bien, je vais construire le deuxième segment de contrôle. Il faut que je fasse attention, il faut que je teste si l'accéléromètre est disponible, si le gyroscope est disponible, si le magnétomètre est disponible et à chaque fois je peux créer une nouvelle entrée. Euh, au passage sachez que je peux le faire dynamiquement même si le segment de contrôle est affiché ce qui n'est pas le cas ici et dans ce cas je peux positionner des animations qui vont faire apparaître les nouveaux éléments ou pas. Ici, bien évidemment je n'ai pas besoin de faire l'animation, ça n'a pas de sens puisque je fais cette, cette création à un moment où de toute façon la vue n'est pas encore affichée. Bon ensuite eh bien, euh, je teste si c'est un iPhone ou si c'est un iPad, de toute façon un petit peu grossière, vous avez vu. J'ai le bouton de démarrage pour activer désactiver, hein, c'est la bascule qui active et qui désactive la capture de l'information. Je fais ici l'association euh, du bouton avec cette méthode activer désactiver et puis je fais les add AddSubview. Et enfin ça c'est le code que j'affiche par exemple sur le simulateur lorsque CM Motion manager n'est pas disponible, c'est à dire que je n'ai aucune des fonctions qui sont supportées. Après je fais des AddSubview, enfin il bon, n'y a pas de problème, euh, tout est bon j'appelle positionner. Donc ça c'est la méthode init que je suis obligé d'implémenter parce que Xcode me le demande, ce n'est pas grave, je l'implémente mais je la laisse avec son implémentation par défaut et comme vous voyez elle n'est pas exécutée. Ça c'est la fonction de positionnement, on ne va pas revenir dessus. Euh, vous avez l'habitude donc euh, voilà, euh, simplement noter que la terre est cachée lorsque c'est un petit terminal et lorsque ce dernier est à l'horizontale. Mais ça on l'avait constaté. Maintenant je m'intéresse à la méthode changer fréquence. Donc, ça veut dire que du coup, je vais être sur la seconde méthode de récupération des données par rapport à ce que je vous ai présenté dans une séquence passée. Hein Il y a la méthode où je récupère les informations via Handler ou via euh, directement le CM Motion Manager. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Et donc, du coup, je positionne un timer euh, et euh, du coup, effectivement, je mets à jour le timer tranquillement. Maintenant, regardons euh, ma bascule, activé, désactivé. Donc ici, soit mon bouton voulait dire arrêter. Et si c'est arrêté, je dois tout arrêter. Donc j'ai déjà fait le reset euh, du timer a priori. Donc ici, et euh, eh bien, euh, je positionne tout comme il faut. et Puis euh, je dis qu'il n'y a plus rien qui est, euh, comme information qui est affichée. Et sinon, ça veut dire que le bouton veut dire démarrer, et dans ce cas-là, je décide que le bouton devient arrêté, et puis je vais lancer la capture et je fais un reset du timer. C'est-à-dire que le reset du transparent précédent, s'est arrêté, le reset de ce transparent c'est démarré. La fonction reset timer, vous voyez que c'est bien une bascule. En fonction de l'état de alarme, eh bien, euh, soit je fais euh, un invalidate. C'est-à-dire que je vais demander au timer de s'arrêter s'il est différent de Sinon, eh bien, euh, je vais lancer mon timer en disant Invoque régulièrement et périodiquement la méthode MAJ qui est dans ma vue. Et voici la fameuse méthode MAJ. Donc c'est là que le cœur du travail est fait. Donc ici, je dois quand même tester si l'accéléromètre est disponible et en particulier c'est ça qui va me permettre de décider si je fais tourner la Terre ou pas. Et je vais récupérer l'information pour faire tourner la Terre. Euh, je vous avoue que j'ai pompé cette information là. C'est un peu de trigo, ça je sais faire. Mais par contre, la manière dont je peux l'interpréter, ça je ne savais pas faire. Donc je l'ai récupéré à l'URL que je vous ai indiqué dans le transport d'introduction. Et puis ici ensuite, eh bien, euh, en fonction de ce que j'ai sélectionné, je vais afficher les informations que j'ai décidé d'afficher. Donc ça veut dire que ici j'affiche euh, tout ce qui concerne l'accéléromètre ici j'affiche tout ce qui concerne le gyroscope ici j'affiche tout ce qui concerne le magnétomètre. Et bien voilà On a vu qu'une des techniques seulement, l'autre est facile à mettre en œuvre je vous la donne en exercice par exemple, vous pouvez jouer. Euh, je vous rappelle qu'il euh, faut faire attention à la fréquence d'échantillonnage. Pour le reste, je vous recommande de lire le Fantastic Manual. Et quand je vous dis qu'il faut faire attention à l'échantillonnage, parce qu'évidemment, il y a une relation entre l'échantillonnage et la consommation d'énergie de votre terminal. C'est comme pour la localisation par GPS. Plus vous êtes précis, plus ça consomme d'énergie. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt. I'm not the only